Maman, tu décroches Non, toujours pas. Les Juifs dans le deuil ont une étrange habitude. Ils arrachent un peu de leurs vêtements. Il va falloir apprendre à vivre avec la déchirure. Ça va pas du tout, maman, là. Faut peut-être qu'elle aille voir Un psy, un psy Non. On lui prend une femme de ménage. C'est très bien. Et vous faites quoi, là, Evie Euh, ben bah, je suis veuve. <rire> Alors, qu'est-ce que vous ferez plaisir Je sais pas. Ah, donc, toi, quoi M'occuper de moi quoi ça sert de prendre soin de moi à mon âge Moi bah, Je vous trouve très bien, très... très belle. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider Mais pourquoi vous parlez comme ça Je vous entends très bien. Mais où oh, tu vas ouais. avec ce maquillage aussi Qu'est-ce que t'as en ce moment Le dernier homme qui m'a dragué, c'était mon mari. Ton vœu le plus cher, tout de suite, maintenant. Baiser. Okay. Amène-moi au Galerie Lafayette. <rire> C'est papa qui te manque, hein. Moi aussi, il me manque. Et je suis toujours là. Il y a des choses à vivre encore. Et toi, Rose, ce serait quoi ton plus grand vœu, là, maintenant, tout de suite Que cette soirée ne finisse jamais.